Aujourd'hui, on voit ensemble la technique pour nager le crawl sans s'essouffler dans la plus belle piscine du monde. Et pour ça, on va observer Camille nager sous tous les angles avec des ralentis pour que tu puisses décortiquer sa technique en crawl car aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et observer justement, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Nos ancêtres l'utilisent depuis des milliers d'années. C'est le canal d'apprentissage le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Et toi-même, tu l'as utilisé lorsque tu étais plus jeune, lorsque tu as appris à marcher ou lorsque tu as appris à parler et comme ce canal d'apprentissage est inscrit ici dans nos gènes, je te laisse observer Camille, analyser sa nage et la recopier à ta façon. C'est parti J'espère que cette vidéo t'a plu, aujourd'hui ça fait exactement un an que nous avons lancé la chaîne Mon Coach de Natation. Vous êtes déjà 30 000 à l'avoir rejoint et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de marquer le coup. On est à Singapour, on est dans l'une des plus belles piscines du monde sur le toit du Marina Bay Sands et j'espère vraiment que nous t'avons apporté autant d'informations que l'on a pu chaque nouvelle vidéo, on essaye de t'apporter de nouvelles techniques de nouvelles idées pour t'améliorer à nager et si ça te plaît, laisse-nous en commentaire eh bien, ton avis sur la chaîne, sur ce que ça t'a apporté, sur ce que tu as appris grâce à nous. On espère continuer l'aventure encore très longtemps et mets-nous un maximum de pouces bleus pour que à la prochaine vidéo peut-être aux 50 000, peut-être aux 100 000 qui sait, et eh bien il faudra qu'on fasse encore mieux. Allez. Je vous fais un gros bisou, Camille et Thomas, bah encore merci pour vos conseils, pour tout ce que vous nous apportez, c'est vraiment chouette et on en découvre tous les jours. Je sais exactement sur quoi je dois travailler et donc pour ça, je ne peux que remercier et Thomas et Camille. Allez, ciao Je viens de faire ma première sortie en mer cette année, 16 degrés, un régal. Donc merci à Camille, merci à Thomas, vous êtes super. Vraiment, j'apprécie beaucoup les programmes, les explications. Et puis j'apprécie surtout les vidéos, quoi. les vidéos sont très bien faites, ça décrit vraiment quoi faire. Là ils sont occupés de mon cas. donc d'une part j'ai plus cette phobie de l'eau et je sais nager le crawl, à l'heure actuelle je m'éclate et récemment j'arrive à nager 400 mètres crawl sans m'arrêter, donc c'est que du bonheur. À 63 ans je suis persuadée que je vais enfin réussir à nager le crawl puisque j'arrive déjà à faire une longueur de piscine. Merci beaucoup Camille et Thomas. Et... Ceux qui sont dans mon cas, ne vous découragez pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre, essayez et vous verrez.